Avant de commencer cette vidéo, je voulais t'annoncer que j'avais créé un compte Twitch. L'idée, c'est de pouvoir échanger, surtout de créer des choses avec vous. Donc, n'hésite surtout pas à me rejoindre. Je stream principalement le lundi soir pour débuter la semaine avec bonne humeur, euh, le jeudi soir et le samedi soir, où en général, on fait des choses un petit peu plus chill. Voilà, c'est tout pour ce message d'introduction et bonne vidéo. Tu sais, sur cette chaîne YouTube, je parle énormément de productivité, mais en réalité, de base, je suis pas quelqu'un de très productif ni même de très organisé. En fait, je pense que personne n'est hyper productif de base. C'est des techniques et des méthodes qui s'acquièrent avec le temps. Le problème, c'est que quand on sait pas comment faire pour justement acquérir ces capacités-là, bah c'est assez compliqué. On sait qu'on pourrait utiliser tel ou tel truc, mais franchement on est assez mauvais juge de soi-même. Du coup, dans cette vidéo, je vais te partager six grands principes à appliquer pour développer ta productivité. Alors oui, c'est de la théorie, mais je te conseille de commencer par essayer le principe qui, selon toi, est le plus facile à appliquer, puis un second, et le troisième, etc. C'est etc. différent pour chacun. Et au final, le but, c'est que tu puisses t'améliorer et que dans un même temps donné, tu puisses faire plus de choses et mieux. Ça prend du temps, donc ne te stresse pas si dès lundi matin, tu n'as pas multiplié ta productivité par six. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats différents si tu ne changes pas ta manière de fonctionner. On va commencer par la plus connue et on va monter en intensité. Et c'est parti Je m'appelle Alexis Pinault et sur cette chaîne, mon objectif est de te partager mes astuces et mes outils pour te montrer que changer de vie n'a jamais été aussi simple. Donc si toi aussi ça te tente, abonne-toi la loi de Pareto, qu'on appelle aussi la loi de 80-20, est assez simple. Elle dit simplement que 80% des résultats, chiffre d'affaires, rendez-vous client, etc., en fonction de tes objectifs, est en réalité obtenu par seulement 20% de tes tâches. L'idée est donc la suivante. En théorie, il va falloir que tu identifies dans ton travail ce qui représente une véritable valeur ajoutée et que tu te concentres sur ces 20% de tes tâches qui en réalité ramènent 80% du résultat. Et ça ne marche pas que sur tes tâches mais aussi sur tes clients. Et pour le coup, c'est un peu plus facile à identifier les 20% de tes clients qui te rapportent par exemple 80% de ton chiffre d'affaires. Alors tu vas me dire « Oui mais Alexis, euh, si je me concentre sur 20% de mes tâches, les 80% des tâches restantes, j'en fais quoi ?» Eh bien tu peux par exemple les déléguer ou les mettre en attente mais pour ça va falloir bien s'organiser et ça tombe bien parce que j'ai aussi une loi pour ça la matrice d'Eisenhower est une méthode qui te permet d'organiser et de prioriser tes tâches elle se décompose en quatre grandes parties établies grâce à deux grands axes ouais dit comme ça ça peut être un peu complexe mais bouge pas je vais te faire un schéma donc le principe est le suivant tu vas faire en horizontal un axe urgent pas urgent, et en vertical, un axe important, pas important. Ce qui te fait donc quatre grandes parties dans lesquelles tu vas pouvoir répartir tes tâches. T'as vu, c'est pas hyper compliqué. En vrai, la difficulté, elle va venir maintenant, sur comment répartir tes tâches. Donc là, pour chaque tâche que tu vas rentrer dans ta to-do list, tu vas te poser la question, est-ce une tâche importante Par exemple, un truc à envoyer aux impôts et que tu sais que si tu le fais pas, bah, tu vas devoir payer plus, c'est plutôt important. En revanche, répondre à un mail de prospection... En tout cas, pour moi, c'est moins important. Bon, après, euh, ça dépend des priorités de chacun, mais voilà, comme je te disais, pour moi, c'est un peu moins important. Ensuite, tu vas te poser la question, est-ce que c'est une tâche urgente Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, le truc à envoyer aux impôts, si c'est pour demain, bah, je vais plutôt le mettre à gauche dans urgent. Si c'est pendant trois semaines, je peux le mettre à droite. Et pour le mail de prospection, si c'est un rendez-vous urgent parce que le mec qui te prospecte passe dans ta ville, euh, bah tu le mets à gauche, et si c'est juste un mail classique, sans délai, bah tu le mets à droite. Bref, au final, tu vas classer toutes tes tâches comme ça. Ensuite, et c'est là où la magie opère, c'est que tu vas pouvoir réaliser rapidement toutes les tâches qui sont urgentes et importantes, ça c'est tes priorités, planifier toutes les tâches importantes que tu dois faire mais qui ne sont pas urgentes, pour pas te surcharger, alors que c'est pas encore d'actualité. Tout ce qui est pas urgent et pas important, bah pose-toi la question si tu veux pas justement le déléguer. Sinon, c'est sûrement que ça va dans la colonne de droite. Et justement, tout ce qui est dans la colonne de droite, c'est que c'est ni important ni urgent, donc tu peux supprimer ou ignorer ces tâches. Et à partir de ce moment-là, tu sais quoi faire et comment faire. Petit conseil supplémentaire il faut évidemment se poser la question en amont est-ce que sur ces tâches que tu reçois, tu as une vraie valeur ajoutée Est-ce à toi de la faire si c'est pas le cas, tu délègues. Ok, maintenant tu connais tes priorités, c'est cool, félicitations. Mais dans toutes les tâches urgentes et importantes, c'est quoi les plus urgentes des plus urgentes Alors évidemment, si tu dois envoyer un mail à midi et qu'il est 11h55, ta question est un peu idiote. Enfin non, il n'y a pas de question idiote, mais euh, ça tombe sous le sens, quoi. Bref, pour toutes tes autres tâches, urgentes et importantes, je vais te présenter la loi de Laborie, appelée aussi la loi du moindre effort. En gros, il part du principe, qui est vrai parce que je fonctionnais comme ça au début, c'est que ton cerveau, il va te dire « Alors, c'est le début de la journée, on va y aller mollo, on va se faire plaisir, on va faire toutes les petites choses qui nous font plaisir et qui nous prennent pas de temps. » Bon. Si tu regardes mes vidéos depuis un bout de temps, tu sais qu'il faut jamais écouter, enfin, pas tout le temps, écouter son cerveau. Si c'est pas le cas, c'est que t'es pas abonné, donc je t'invite évidemment à le faire. Il va donc falloir faire l'inverse et réfléchir en énergie. Même si t'es pas du matin, on a tous une dose d'énergie dans notre journée. Et cette dose s'épuise au fur et à mesure de la journée qui passe. Le problème, c'est que si tu commences ta journée par faire ce qui est simple et qui te met le plus en joie, bah, c'est qu'en fait, tu vas pas avoir assez d'énergie pour faire le reste qui te demande plus d'efforts. Alors l'idée est simple, commence par ce qui est compliqué et qui va te prendre le plus d'énergie. Ça a plusieurs avantages, premièrement tu seras beaucoup plus récompensé par ton cerveau quand tu auras terminé euh, cette tâche douloureuse. Deuxièmement, c'est que tu termines ta journée parce qu'il te fait plaisir. Troisièmement, c'est que tu auras le temps de tout faire dans ta journée. Et quatrièmement, c'est qu'au final, tu vas être super satisfait de ta journée parce que pour le coup, elle aura été super productive et que tu auras utilisé toute ton énergie disponible. Alors, je te vois venir, hein, tu es peut-être déjà en train de le marquer dans les commentaires. Euh... Alexis, oui, mais je vais terminer ma journée sur les rotules à ce rythme-là. Eh bien non, car il existe une loi pour ne pas t'épuiser et être anti-productif. C'est la loi de Illich. En gros, on le sait, mais on ne l'applique pas souvent, euh, la loi de Eilish a comme principe de s'imposer des pauses. Parce que si on bosse sur une tâche non-stop, on s'épuise et on ne peut plus vraiment être efficace. Voire, on passe du temps à procrastiner. Donc au lieu de travailler, travailler, travailler jusqu'à arriver à cette zone d'épuisement et de procrastination, il faut travailler sur des périodes, alors perso je bosse entre 30 et 40 minutes en général, et se prendre des mini-pauses où on déconnecte, Totalement. Une mini-pause, c'est à peu près 5 minutes. Comme ça, quand on reprend, le cerveau, il se remet en mode travail et hop, on reprend à fond. Le but, c'est pas de faire un sprint, mais de faire un marathon. Et on a tous une limite de concentration. Elle est différente pour chacun. Si ça t'intéresse de fonctionner comme ça, je t'invite à découvrir la méthode Pomodoro, qui est basée sur ce principe. Moi, en général, cette loi, je la couple avec la loi de Carlson, qui consiste à bosser par bloc, donc de faire une tâche entièrement avant de passer à la suivante. Ça permet de bosser en continu avec des micro-pauses, et quand tu as fini, tu fais une pause un peu plus longue, et ensuite tu attaques ta prochaine tâche. En gros, cette loi-là me permet surtout de pas m'éparpiller. Bon, maintenant que ta journée des tâches urgentes et importantes est terminée, tu vas planifier les tâches qui sont importante mais moins urgente. Pour planifier des tâches, euh, moi je fonctionne avec Azana, qui est un logiciel vraiment incroyable je trouve. Bref, et du coup, euh, dans ces tâches que je rentre sur mon logiciel, je leur mets une deadline et un temps estimé. Et estimer le temps, c'est vraiment compliqué. Pour ça, il y a deux lois qui existent, la loi de Parkinson et la loi de Hofstadter. En gros, ces deux lois te permettent d'être juste dans le temps d'estimation d'une tâche. La loi de Parkinson te dit que plus tu vas prévoir de temps pour estimer une tâche plus tu vas inconsciemment prendre tout ce temps pour la faire et la loi de Hofstadter te dit que, en général, on sous-estime le temps qu'on passe sur nos tâches. En gros, si tu penses qu'une tâche va te prendre une heure, c'est sûrement parce qu'elle va t'en prendre deux. Mais en même temps, si tu mets 4 heures pour cette tâche pour être large, tu vas inconsciemment prendre 4 heures pour la réaliser alors qu'en réalité, tu aurais pu la faire en deux heures. Bref, c'est assez complexe d'estimer le temps d'une tâche et ça demande de l'expérience. Sur Azona, l'avantage, c'est que tu peux mettre un temps sur chacune de tes tâches et du coup, tu vois le temps de toute ta journée. Ça t'aide un peu, mais il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner à estimer pour estimer juste. Si tu appliques toutes ces lois, t'es un malade de la productivité et franchement, je vais pas t'apprendre beaucoup de choses sur cette chaîne. Mais moi, je les travaille encore au quotidien. En revanche, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à me soutenir avec un petit like et à t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Et à venir voir ce que je fais aussi sur Instagram, TikTok ou Twitch. Je te mets dans la description un lien vers un formulaire pour télécharger gratuitement une infographie qui t'aidera à appliquer ces lois. N'hésite surtout pas à aller voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao